on va découvrir un petit peu euh, ton parcours et puis euh, essayer d'en apprendre un peu plus sur, euh, sur ton métier, sur euh, l'envers du décor d'un prof d'histoire-géo. Alors on démarre tout de suite euh, par euh, un retour vers le passé. Tu nous racontes okay. un petit peu comment ça s'est passé euh, pour toi, euh, ton enfance, ton adolescence, si tu as des, des souvenirs euh, à nous partager bah, écoute, plutôt bien. Euh, les souvenirs d'enfance et d'adolescence, ils sont plutôt heureux. Et, euh, et pour ce qui est de l'école, j'étais un, un bon, voire un très bon élève, euh, mais qui n'aimait pas beaucoup l'école. Euh, je m'y ennuyais beaucoup et euh, j'ai toujours eu du mal avec le cadre un peu un peu strict de l'école. Alors je faisais pas de grosses bêtises, etc. Mais j'étais... Euh, Ouais, j'étais plutôt euh, assez timide et réservée. Et euh, ce n'était pas un grand bonheur d'aller à l'école pour moi, on va dire. Oups. <rire> ça arrive. Ça arrive. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. Eh ben, c'est certainement une raison, en effet. C'est certainement le cas. Et donc du coup, euh, ça t'a influencé très rapidement. Enfin, Très jeune, tu t'es dit que tu avais quelque chose à creuser du côté du métier de professeur. Oui, alors finalement l'idée de devenir professeur c'est concrétisée assez tard, mais c'est vrai que je me souviens, que ce soit au collège ou au lycée par exemple, euh, m'être toujours dit « mais qu'est-ce que je ferais à leur place ?» ou « commencer de leur côté ?» ou « ah quand même, moi j'aimerais pas faire ça, euh, bah, si j'étais à leur place, je ferais pas ça comme ça. Ouais. » Et euh, même si à l'époque euh, je pensais plutôt être journaliste ou des choses comme ça, euh, j'avais déjà cette idée-là de me dire « non mais quand même, ça doit pouvoir être possible de faire différemment. D'accord, donc oui, tu t'es posé quand même des questions de fond. Quoi. Ouais, ouais, oui. Alors, c'est vrai que j'avais des euh, j'ai eu aussi des, des bons enseignants et enseignantes, mais globalement, c'est vrai que c'était compliqué, quoi. Et, euh, je me disais, mais c'est pas possible, mais pourquoi ils font ça comme ça, etc. Non, mais quand même, ça doit pouvoir être possible de faire mieux. Alors, tu as des exemples justement de, de choses vraiment euh, qui t'ont qui t'ont fait dire que là, c'était pas possible de faire comme ça. Moi, enfin, ce qui m'a marqué surtout, c'était l'absence de relations humaines en fait, avec, euh, avec les enseignants et les enseignantes que j'ai eus. Euh, c'était vraiment cette impression d'un voilà, cadre très strict, et puis euh, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour discuter. Euh, ouais, c'était voilà, un marqué. peu ces choses-là, les, les contrôles surprises, le manque de transparence, tout ça, ça, ça me mettait un peu hors de moi. Je me disais, mais ce n'est pas possible, comment on nous considère D'accord, mais plus euh, dans la relation oui, c'était vraiment cette, cette impression de distance entre, le, entre moi et le système scolaire. D'accord. Et, euh, voilà. et tu as des professeurs d'histoire géographique qui t'ont marqué justement euh, en bien ou en mal. Hein. On ne donnera pas les noms si c'est en mal. <rire> non, non. Mes professeurs d'histoire géographique, je crois que je m'en souviens, enfin de la sixième à la terminale, je crois que je m'en souviens tous. Et j'ai aucun souvenir euh, hyper positif. Ce n'était pas, pas catastrophique. Mais ce n'est pas les professeurs qui, qui m'ont marqué. Les professeurs qui m'ont marqué, euh, positivement, c'était plutôt dans d'autres disciplines. Je suis une prof d'anglais en seconde avec laquelle c'était vraiment un bonheur d'aller en cours. Mais mes professeurs d'histoire-géo, moi j'aimais beaucoup la discipline, mais il bah, n'y a jamais eu de, de gros contacts positifs. D'accord. Bon, donc tu avais tout à réinventer et c'était quand même une belle perspective. Ouais, alors après je me suis rendu compte, bon on y viendra, mais que forcément de l'autre côté on voyait les choses différemment, mais... Mais c'est vrai que, on va dire que le moteur de base, c'était l'idée de, de faire autrement, quoi. Est-ce qu'on peut faire ça autrement Ouais, c'est un bel objectif, je trouve. Et est-ce que tu as exercé d'autres métiers, du coup, avant de, de devenir professeur Non, en fait, j'ai fait, ouais, fait quelques petits boulots, euh, comme, comme beaucoup, quoi. J'ai j'ai fait un peu d'intérim, j'ai fait des inventaires dans des magasins, j'ai compté des voitures à des croisements, des trucs <rire> comme ça. Ouais. Voilà, j'ai travaillé à, à mois à France Télécom, bon, mes, mes, des jobs d'été, des choses comme ça. Et sinon, non, j'ai commencé euh, finalement très jeune et sans avoir fait d'autres métiers. Donc ça, c'est bah, aussi un peu un regret. Mais, euh, et jamais bah, rien vais, en euh, lien avec euh, l'histoire non plus. Enfin, je, par exemple, travailler dans un musée ou... Où... Non, hormis donner des, des cours particuliers euh, avant même de commencer à être prof, sinon, hein, sinon rien de particulier. Et, et voilà, j'ai commencé, bah, finalement j'étais très jeune encore, j'avais 23 ans. Je me sentais okay. pas très jeune à l'époque, mais ouais, si, si, maintenant mais... je me dis que c'était très jeune. Ouais. <rire> du coup, pour la, la, la question suivante, tu, tu as déjà répondu en, en partie. Euh, pourquoi tu as souhaité devenir euh, professeur? Alors, peut-être plus d'histoire-géographie dans ces cas-là. Oui, euh, bah finalement, ça a été un aboutissement logique parce que euh, j'ai fait une prépa après mon bac. J'ai vraiment suivi les cases du système. Hein, J'étais un bon élève. J'étais bon un peu partout. Euh, J'étais très bon en sciences, mais euh, fait, donc on m'a dit qu'il fallait, qu fallait que je fasse une première S même si ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. J'ai fait une terminale S et puis là, j'en ai quand même eu marre. Et j'ai dit, non, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, les maths, etc. Et du coup, je me suis orienté vers une prépa littéraire, donc vraiment purement littéraire, avec plus du tout de science, plus rien. Voilà, j'ai jeté la calculatrice à la fin de la terminale, euh, et du coup, j'ai fait une prépa littéraire avec l'objectif d'aller à Sciences Po à ce moment-là. Pour moi, c'était avant tout une prépa à Sciences Po plus qu'à l'ENS, euh, ce que j'ai pas réussi. Euh, voilà, c'est un des très bons échecs de ma vie. Et, ouais, mais en même temps, ça t'a amené peut-être à d'autres choses voilà, exactement. Et, euh, et du coup, j'ai fait ma deuxième année de prépa, et puis ensuite, dans tout ça, dans les différentes matières qu'il y avait, euh, c'était l'histoire et la géo qui m'intéressaient le plus. Euh, pourquoi, j'aurais bien du mal à le dire, mais voilà, il y a une curiosité qui était peut-être plus satisfaite par cette discipline-là, et du coup, bah, ça m'a mené à la fac d'histoire, et puis de la fac d'histoire à, à professeur d'histoire-géo, voilà, ça s'est fait, euh, fait de manière assez logique. Et euh, ou à un moment où, voilà quand on arrive en fac d'histoire à un certain stade licence maîtrise il n'y a pas tant de débouchés que ça et puis si, bah ouais prof bah ouais prof pourquoi pas quand même. <rire> les profs euh... prof avant euh, d'autres métiers justement qui peuvent toucher l'histoire ou la géographie finalement ouais, ouais ouais et finalement je me rends compte qu'aujourd'hui je me sens plus prof que que historien ou géographe quoi d'accord finalement je, je crois que je pourrais enseigner d'autres matières Enfin, là, j'ai pas forcément les compétences, mais j'aurais pu avoir envie d'enseigner d'autres <rire> matières. Mais, euh, mais que euh, finalement, ce métier-là, par contre, me convient bien. Ouais. D'accord. Ok. Et euh, tu as une préférence entre l'histoire ou la géographie, ou tu aimes bien les deux Alors, au départ, c'était bah, comme beaucoup, hein, j'avais plutôt une préférence d'historien. J'ai fait une fac d'histoire, pas une fac de géo. Euh, plus ça passe et plus ça s'atténue. Je crois que je suis presque à un stade où je préfère la géographie actuellement. Euh, ce que je trouve chouette. quoi enfin Du coup, ça s'est vraiment rééquilibré. et, et euh, Je trouve ça toujours un peu triste, même si je comprends, voilà quand il y a des collègues qui préfèrent fortement l'une des deux disciplines, euh, moi j'ai la chance de vraiment apprécier les deux. Et Merci. de passer des très bons moments avec les élèves dans l'une et dans l'autre. Et ça, c'est chouette. C'est bien. Et euh, alors, bon moi j'ai une petite idée des objectifs de ton métier, mais on va dire que chez les auditeurs, il y aura peut-être des personnes qui qui n'ont pas forcément cette vision-là. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les objectifs On va dire qu'il y a les objectifs officiels, et puis il y a ceux que moi, je me fixe. Euh, ouais, Ceux-là, ils sont peut-être plus intéressants. Ouais. Euh, moi, je dirais qu'il y, y en a deux gros. Euh, le premier objectif, et il est lié à, à mon vécu, finalement, à ce que je te disais tout à l'heure, euh, c'est que les élèves soient contents d'aller en classe. Ouais. C'est qu'ils soient contents d'arriver dans mon cours, euh, pour y apprendre des choses. On est, on est bien là et on est là pour travailler. Et si ces deux conditions-là sont retenues, euh, bah c'est que c'est que ma mission a été pas trop mal remplie. En, en tout cas, une grosse partie de ma mission. Et puis plus largement, l'objectif de la discipline. Moi, si j'arrive à à ce qui s'initie un peu à la complexité du monde, qu'ils si comprennent que les choses sont parfois plus complexes, plus nuancées, plus grises, euh, ça me va très bien aussi. Ouais. C'est une forme d'ouverture à l'autre et ouverture à une forme de nuance, de complexité, comprendre d'autres points de vue. Ouais. Et je trouve que c'est un des gros apports de l'histoire, mais aussi de la géographie, de pouvoir euh, voilà, se mettre à, à la place de différents acteurs, essayer de comprendre ce qui a pu se passer, euh, essayer parfois d'en tirer des enseignements, même si ce n'est pas simple, mais en tout cas de, de ressortir en se disant « Ok, c'est plus compliqué, et euh, il faut que je creuse un sujet avant de pouvoir me prononcer dessus, il faut que j'apprenne des choses ». Pour, pour pouvoir avoir un avis. Oui, et puis de comprendre ce qui se passe aujourd'hui aussi en ayant connaissance du passé, c'est important. Voilà, c'est l'objectif. Oui. Et euh, toi, tu exerces en collège ou lycée Alors, moi, j'exerce en lycée à, à Bondy, donc dans plein milieu de la Seine-Saint-Denis. Oui. Euh, ça fait, euh, fait c'est ma treizième année à Bondy. Donc, rien, ça commence à faire un moment. Et j'ai enseigné avant. Euh, dans le Val-de-Marne, à Champigny-sur-Marne, et puis euh, dans le 77, on euh, en Seine et marne à, à Nangy et à Melun. Toujours en euh, lycée et, et, et, euh, Alors j'ai fait un petit bout de collège, à Nangy j'ai fait du collège aussi, mais j'ai fait 95% de lycée on va dire. D'accord, et qu'est-ce que tu préfères justement euh, dans le lycée que tu n'as pas dans le collège, ou alors est-ce que c'est par euh, dépit, peut-être <rire> Je ne sais pas. C'est euh, un vrai pff... choix le lycée Non, c'est un vrai choix dans le sens où effectivement le peu que j'ai fait en collège m'a pas convaincu et, mais peut-être parce que j'étais pas encore assez formé pour tout simplement mm -hmm. mais euh, disons que voilà je faisais école lycée, j'aime bien ça euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que on a des jeunes adultes oui. c'est-à-dire que des élèves qui sont vraiment dans une espèce de transition où euh, on n'est plus là pour travailler parce que papa et maman ont dit qu'il fallait travailler et que l'institution ouais. le dit mais on est en train d'essayer de se construire un parcours, un appétit pour la vie euh, et euh, voilà c'est un âge que je trouve extrêmement intéressant et euh, dans lequel je trouve qu'on arrive justement à avoir des relations euh, humaines intéressantes et à pouvoir vraiment être dans un rôle où on accompagne les élèves, on ça, les vis vers que quelque chose. Ouais. Et, euh, donc voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est vrai et, euh, ouais. je me sens bien avec ces élèves là de, de 16 à 18 ans. Euh, ça, ça passe. Oui, voilà. mais après, ben bah voilà, c'est des choix aussi. Euh, on a une sensibilité euh, par rapport aux âges. C'est bien, bien ouais. qu'on ne soit pas tous tournés vers le même âge, parce que sinon, euh, ça serait plus facile. <rire> non, non, du coup, j'ai un respect fou pour les profs de collège parce que moi aussi, euh, je l'ai fait, j'étais pas très bon. Et, euh, et je me dis waouh, quoi. Ouais. Donc, franchement, c'est un truc qui, qui m'impressionne. Ouais, c'est vrai que c'est un je dirais que c'est un monde un peu à part le, le collège avec un âge qui est compliqué, quoi. Enfin, des enfants qui se cherchent, euh, qui ouais, je... encore voilà, je... C'est vrai qu'avec ma compagne, on se dit souvent, on ne connaît pas beaucoup de gens qui ont un bon souvenir du collège. Ouais. En tant qu'élève, c'est dur, c'est un âge où on cherche, un âge ouais. qui n'est pas facile. C'est ça. Et alors, euh, bah, du coup, peut-être que tu accompagnes euh, aussi quelques élèves qui ont envie de devenir comme toi un jour professeur d'histoire. Euh, euh, Et euh, qu'est-ce que tu leur conseilles de, de suivre comme parcours actuellement c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr de leur conseiller un parcours en particulier. Euh, ce que je conseille aux élèves, généralement, c'est d'aller vers quelque chose dont ils ont envie. Ou ils se disent, tiens, si je suis dans cette formation, euh, me lever le matin, j'aurai envie d'aller en cours. Et euh, que ce soit euh, voilà, pour des élèves typiquement qui seraient intéressés par l'histoire ou la géo. Ouais. Ça peut être une fac d'histoire une fac de géo. Il y a des élèves qui sont tout à fait mûrs pour ça, qui ont l'autonomie et ils vont s'y éclater. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un cadre plus structurant, euh, euh, qui vont peut-être Parfois passer par des classes préparées ou des BTS ou des choses comme ça, ou, euh, ou par des écoles type Sciences Po. Il voilà, n'y a pas de parcours fixe pour moi et je pense que de moins en moins quoi, dans l'orientation, mais euh, arriver à être quelque part où ils se sentent bien, c'est ouais. important. Après, il ouais, y a tant de passerelles en fait. Une fois qu'on est motivé, qu'on sait ce qu'on veut faire, il euh, y a quand même beaucoup de possibilités de s'orienter dans la bonne direction, je pense, mais euh, c'est vraiment ça qu'il faut trouver à la base. quoi donc 5 ans, ans en fac, mais euh, en prépa, du coup, ça se passe comment Pour pouvoir passer le pré euh... après bah, Du coup, prépa, ça veut dire que souvent on en sort, si c'est une prépa littéraire, avec une équivalence, et on rentre directement. Euh, actuellement, ça va être la licence 3. Et on, en fait, on récupère la fac. C'est ce que moi je fais. Après deux ans de prépa, je suis arrivé. Alors à l'époque, ça s'appelait la licence, c'était après le log. Euh, je suis arrivé directement à Paris 4, à la Sorbonne. Euh, pour, pour passer ma licence, et puis ensuite j'ai récupéré des études d'histoire classique. quoi D'accord, ok. Et donc après concours Oui, après concours, exactement. Alors c'est en train de pas mal bouger du côté des concours, je sais. Euh, c'est pas forcément simple, mais euh, pour s'y retrouver, mais ouais c'est ça l'idée. Et tu te rappelles un petit peu de ce qu'on qu t'a demandé justement euh, euh, pendant ces concours Qu'est-ce qu'on qu qu attendait de toi Quelque chose de très disciplinaire, hein. c'était vraiment, euh, voilà, on avait des cours, il y avait quoi, quatre grandes périodes, les, les quatre grandes périodes habituelles en histoire, quelques cours de géo pour aller avec, parce que quand on passe le cap à histoire géo, on a quand même les deux, et heureusement. Euh, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances disciplinaires à l'époque. Il y avait une épreuve qui s'appelait l'épreuve sur dossier, qui était un peu plus tournée sur l'histoire des deux disciplines, pour faire très simple, quoi. Mais... Euh, non, c'était avoir des connaissances historiques, être capable de, de rédiger une dissertation correcte, être capable de faire un commentaire de document correct, et puis d'arriver à faire tout ça à l'oral aussi. Oui, il y a une du capacité coup, à euh... s'exprimer qui est importante aussi. Oui, ouais, bien sûr, hein. bah, clairement, la capacité à s'exprimer fait, fait énormément de différence en fait. Ouais. Et, et heureusement. Après, euh... Ouais, heureusement. <rire> heureusement, parce que c'est quand même très, très utile dans le métier. C'est ça. <rire> euh... Et puis après, ben, j'ai eu l'occasion, moi, du coup, de, de refaire un deuxième concours parce que j'ai repassé la grègue. Euh... ça faisait combien de temps Ça faisait euh, 9 ans après, euh... après avoir eu mon CAPES. J'ai passé la grecque interne. Du coup, là, la grecque interne, c'était un peu différent. Il y avait encore énormément de connaissances disciplinaires mais il y a des aspects, notamment à l'oral, qui se rapprochent plus de, de la didactique et de la pédagogie. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait comme séance avec des élèves sur telle ou telle question ça, ça, avait été, enfin, ça a été une expérience assez, euh, je trouve très intéressante beaucoup plus intéressante que de passer le concours externe comme je l'ai fait au, au début où finalement euh, le lien entre le concours et euh, ce qu'on allait me demander ensuite dans le métier était assez faible mmh. donc le, la, la, marche, la première marche obligatoire c'est de toute façon le CAPES la grecque ça se passe après alors on peut passer la grecque directement c'est tout à fait possible, il y en a qui le font, beaucoup présentent les deux. Euh, et puis euh, c'est vrai qu'il y a un parcours un peu classique qui est d'avoir le CAPES, d'enseigner et puis ensuite d'essayer de passer à l'agrégation interne. Ce que j'ai fait, ce que font beaucoup de collègues, ce qui n'est pas facile parce que du coup il faut en même temps qu'on travaille préparer un concours. Bien sûr. Mais qu'en même temps très enrichissant. Quoi. Et du coup la grec, ça t'ouvre des portes sur quoi que tu n'as pas avec le CAPES en fait alors ça ouvre des portes en théorie pour aller euh, du côté des classes prépa, du côté du supérieur, du côté du lycée si on n'y est pas déjà. Mais euh, en pratique, c'est surtout aussi un travailler moins pour gagner plus. Alors, on ne va pas forcément travailler moins au final, hein, mais au final on a besoin de faire moins d'heures par semaine et le salaire n'est pas le même. Ouais, déjà qu'il y en a plein qui pensent que les profs ne font pas grand chose, alors dis pas ça s'il te plaît. Ouais, c'est terrible, Non, non, mais du coup c'est vrai qu'il y a un truc euh, voilà, après. Ouais, y a un truc à je travaille là-dessus, mais il y a un truc un peu particulier où effectivement, on peut. Moi, j'ai exercé le même métier au même endroit en étant certifié, puis agrégé. Du coup, on n'est empaillé pas du tout pareil pour faire la même chose face aux mêmes élèves. D'accord, mais avec un niveau d'études aussi supérieur quelque part. Donc... Logique. Bah, on va dire que l'agrégation était venue valider les compétences que j'avais développées en tant que certifié. On peut se dire ça, ça comme ça. Oui, c'est ça. Est-ce que euh, tu as rencontré quand même des difficultés, j'imagine, ou, ou au contraire, des moments où tu t'es dit « Ah super, là ça marche vraiment bien ce que j'ai fait ». Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, ces difficultés et ces réussites dans ton métier Oui, bah, les difficultés ça a vraiment été euh, pour moi la deuxième année. Euh, la deuxième année, l'année néo-titulaire, euh, parce qu'après le stage où euh, voilà, on est quand même bien, bien entouré, parfois presque trop encadré, en tout cas moi c'était l'impression que j'avais, on se retrouve euh, plongé dans le grand bain avec une tonne de travail, parce que tout est à faire. Mmh. Et puis euh, bah, sur les postes les plus, euh, les plus compliqués, ceux dont personne ne veut, donc c'est euh, soit des établissements difficiles, soit, mmh. soit très loin. Alors moi j'avais tiré la carte très loin, du coup je me suis retrouvé euh, loin en Seine-et-Marne alors que j'habitais à Paris, euh, J'ai eu euh, jusqu'à deux heures aller deux heures retour de transport mmh. pour aller euh, voir des classes qui étaient des classes dont, dont personne ne voulait, avec des classes de, de lycée pro y compris, euh, dans, un, voilà, dans un BEP à l'époque qui était un peu le sol à la ronde, où les élèves me disaient « bah, en fait, on m'avait dit que si j'étais pas ça, je me retrouverais dans ce BEP et, et m'y voilà, quoi. Et gagné. Donc là, <rire> Super. Ouais, du coup, euh, là, c'était costaud, c'était compliqué. Finalement, ce n'est pas les classes de BEP et bac pro qui étaient les plus difficiles. C'est qu'en même temps, j'avais des classes de collège aussi. Mmh. J'ai eu une classe de cinquième extrêmement difficile face à laquelle, mais j'étais euh, complètement désemparé. Et je pense que j'ai fait toutes les erreurs de débutant possible. Euh, et c'était très, très dur, quoi. Je, je me souviens que j'avais vraiment en cours la, la boule au ventre, que voilà, j'avais notamment deux heures le mardi après-midi, donc voilà, 12 ans après, je m'en souviens, euh, ouais. et, euh, et que, voilà, ces deux heures, elles me bouffaient toute la semaine, je euh, repartais euh, voilà, dans un état déplorable, et j'avais terminé l'année en me disant, oh là là, mais en fait, si c'est ça, il va falloir que je fasse autre chose, quoi, je ne ouais. suis pas fait pour ce métier, ça, ça je ne peux pas le faire, quoi. Mm. Donc, voilà. Et les meilleurs souvenirs, il y, y en a plein, plein, plein, on va dire que, euh, Dès la rentrée suivante, je suis donc arrivé à Bondy et euh, dans un établissement qui était euh, très branché autour d'expérimentation, alors qu'il était en lien avec Sciences Po, mais on faisait plein de projets pour les élèves. Euh, voilà, C'est une expérimentation qui a toute une histoire, mais je me suis retrouvé plongé là-dedans et, euh, et tout d'un coup ça a pris, ça s'est bien passé avec les classes, j'ai fait plein de projets interdisciplinaires où voilà, j'étais en cours et, euh, avec souvent un ou deux autres collègues et, et euh, motivant. Euh, on a mené... Des... Voilà, on a mené des grands projets, on a, on a fini par partir au Sénégal avec une classe avec laquelle on travaillait sur les migrations donc il ah, y avait bien. des choses qui, avaient, qui faisaient totalement sens là-dedans, on a réalisé un site internet avec une boîte qui s'appelle Upion, euh, euh, voilà, tout ça était hyper cohérent, hyper stimulant, et il euh, y avait une énergie que je n'avais pas du tout l'année précédente quand j'étais au fin, fin fond de la Seine-et-Marne, et, euh, et ça s'est très très bien passé, et je me suis dit, ah, bah si en fait, ça, ça, ça, envie de... <rire> Finalement je reste <rire> Et, tu, et penses que reste, tu penses que c'est lié à l'équipe ou à, au milieu qu Qu'est-ce qu qui a fait que ça... C'est lié à plein de choses, c'est lié à, effectivement au, au territoire en lui-même et à l'énergie qui s'en dégage, c'est lié à, à l'âge des élèves, c'est lié à moi aussi comment j'avais évolué, et évidemment c'est lié à l'équipe et aux personnes qui m'ont accueilli. Euh, voilà, tout d'un coup, euh, ça m'a permis de voir qu'en fait, euh, la même personne, euh, faisant le même métier, mais dans deux environnements totalement différents, bah, pouvait avoir des, des retours des ressentis et des réussites diamétralement opposées quoi ouais. bah, c'est à dire qu'en plus la fatigue n'aide pas quand il y a de la distance bon, ça t'achève un peu plus quoi. ah clairement c'était dur non <rire> plus que quelques enfants en bas âge à la maison quand on revient et là <rire> et là ça complique heureusement, je, ai, heureusement je les ai eu plus tard parce qu'effectivement <rire> il, faut, il faut avoir un bon stock d'énergie là dans c'est ça c'est ça. Alors, quelles qualités sont nécessaires, selon toi, pour exercer au mieux ton métier Ah, c'est une très très bonne question, ça. Euh... Merci. <rire> Les <rire> autres, non, mais celle-ci, elle est non. bien. Je, je temporise parce que je me dis, mince, <rire> quelle qualité euh, La première chose que je dirais, c'est qu'il faut être capable de faire, euh, de faire attention à l'autre. Et en l'occurrence, là, de faire attention aux élèves, de, de se mettre à leur place, d'essayer de voir... Euh, il y a une forme de ressenti, quoi. Arriver ouais. à sentir une classe. Où est-ce qu'ils en sont Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Etc. Euh, c'est le plus important, parce que du coup, si on est ouvert et qu'on est euh, attentif aux autres, et, euh, et aux élèves en l'occurrence en particulier, euh, on va pouvoir sentir voilà, les, les différents éléments et ce sur quoi on peut jouer. Euh, ensuite, il, je pense qu'il faut une dose de confiance en soi, en fait. Ce qui n'est pas évident. Euh, mais il faut une dose de confiance en soi, en fait. Moi, ça s'est mieux passé à partir du moment où j'étais mieux dans mon métier, quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de cercle vertueux. Euh, plus on se sent bien dans son métier et, euh, et plus les élèves vont sentir, en fait. Ouais. C'est vraiment un truc comme ça, j'en suis persuadé, là, après 15 ans d'enseignement. Euh, quand les élèves sentent que vous êtes bien, mais ils se sentent bien avec vous. Et, et donc, ils vont pouvoir vous suivre. Et puis après, bah, c'est la rigueur, c'est l'organisation, c'est euh, les connaissances. Euh, voilà, euh, toujours... Euh, à l'affût pour continuer à se former, continuer à apprendre des choses et, euh, et puis cette envie de transmettre. Mmh. Ben bah oui, c'est quand même l'essentiel hein, du métier. C'est la base, est la base <rire> mais finalement si on n'est si pas bien dans sa peau et dans son métier, on pas ouais, passionné par sa discipline, ouais. je pense que ça, ça, ça peut être très compliqué. Ouais, et puis les, je... Voilà, il faut que je pense que ce n'est pas inné, quoi. On... Enfin, tout le monde n'est pas amené à transmettre. Euh... Quelqu'un, donc euh, bon, ça s'apprend aussi, hein, heureusement, mais mais pas que. Il ya quand même quelque chose, je pense, euh, à l'origine qui doit être présent. Quoi, ouais, bah, je pense qu'il ya, il, y a, il y a heureusement plein de choses qui s'apprennent, euh, heureusement, mais il ya une bonne part de qui on est en fait. Mm. On peut pas tricher, on peut pas tricher. C'est vrai que moi, ouais, euh, voilà, ça m'est arrivé souvent d'être en position de donner des conseils à des jeunes collègues ou de, essayer de répondre à leurs questions, quoi. Et... Moi, je dis souvent qu'il faut trouver quel prof on a envie d'être soi. Quoi. Mmh. Parce que des euh, conseils, fais ci, fais ça, non, il ne faut pas sourire, si, il faut sourire, etc. Mmh. Et C'est impossible, en fait. Chacun va, va trouver euh, sa façon d'être. Moi, je me souviens qu'une fois, j'ai été tuteur d'une stagiaire. Et euh, je suis arrivé dans ses cours et j'ai complètement halluciné parce que c'était tellement à l'opposé de ce que moi, je faisais en termes de rapport aux élèves, etc. Mais elle faisait ça bien et ça se passait bien avec ses classes, et du coup elle n'était pas du tout la, la prof que, que moi je suis par exemple, mais euh, elle ça lui convenait bien, ça, fonctionnait. ça convenait bien aux élèves, et, et voilà tant mieux, c'était comme ça, mais c'était très différent pour les élèves que de m'avoir moins Oui. Bon, L'essentiel c'est quand même d'être soi, et en effet euh, d'être au clair avec ses idées, ses façons d'être, euh, plutôt que de faire semblant quoi. C'est ça, oui, ouais, bah, clairement. C'est mmh. vrai que quand on débute, je pense que parfois on passe beaucoup de temps à faire semblant ou à essayer d'être le prof qu'on pense qu'il faut être. C'est ça. Et, euh, et finalement, il n'y a pas besoin. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter euh, une journée type euh, d'un prof d'histoire <rire> Alors, la journée type d'un prof d'histoire. Pour moi, elle est un peu particulière parce que euh, il, me reste, euh, il me reste à peu près. Euh, J'ai 40% d'un service normal parce que le reste, euh, c'est lié aux activités syndicales. D'accord. Ma journée type, c'est pas trop la journée type d'un prof d'histoire de base, euh, parce que j'ai rarement, du coup, des longs tunnels de cours, J'arrive le... le matin à, à 8h30, et puis euh, j'ai cours jusqu'à 17h, quoi. Donc, moi, souvent, ma journée type, elle est un peu différente, C'est-à-dire que, typiquement, bah, voilà, un lundi matin, je vais arriver, je vais avoir 4 heures de cours, euh, bon, je me pose... Une... Une bonne demi-heure, euh, 20, 20, 30 minutes avant, avant le début des cours, je n'aime pas être à la dernière minute. Euh, donc voilà, après il y a les cours, ça passe tout. Enfin, ça passe très vite, les coursiers, ça ne passe pas très vite, c'est moi les Mais souvent, ça, souvent ça passe très très vite. Euh, voilà, c'est assez intense. Et puis ensuite, bah, voilà, typiquement, lundi, midi, je me pose un peu pour déjeuner tranquille, je prends un petit peu de temps, et puis à 14h, je réembraye. Euh, soit sur des préparations de cours et des corrections, euh, soit sur des activités syndicales pour répondre à des questions euh, des gens qui ont, qui ont plein de choses, à, voilà, qui peuvent avoir plein de soucis différents, ou plein d'interrogations, euh, soit pour essayer d'organiser justement mon collectif syndical, etc. Donc il y a, y a un peu ces différents types de métiers, quoi, celui face aux autres, ou en tout cas avec les autres, on va dire plutôt, euh, avec les élèves, et puis... Euh, un autre qui peut être par certains aspects très solitaires, hein, dans la correction de copies ou dans ouais. la préparation de cours, on est souvent très seul. Euh, moi j'ai ressenti le besoin en plus de ça, on va dire, de retrouver un, un collectif et puis euh, un peu autre chose avec le syndicat, c'est-à-dire que ouais. je travaille avec des, des jeunes, avec mes élèves et puis je travaille aussi avec des adultes, du coup via le syndicat, euh, alors évidemment il y a des collègues aussi au lycée, hein, mais euh, du coup j'ai un peu plusieurs jobs à la fois. Euh, multi casquettes <rire> oui, carrément multi parce qu'en plus de ça, euh, je suis coordinateur de l'atelier Sciences Po du lycée, donc euh, qui, euh, qui cherche à envoyer les, euh, en gros, les élèves passent le concours, euh, celui qu'on a appelé le concours ZEP, on va dire, pour rentrer à Sciences Po. Euh, donc ça, c'est un truc que j'ai récupéré voilà, au fil des années, euh, de collègues qui avaient, euh, qui avaient lancé ça dans le lycée. Et euh, du coup, ça, c'est encore une autre casquette. Quoi. Il faut coordonner toute une équipe. On est une dizaine à travailler là-dessus. Euh, on a un autre rapport avec les élèves dans ce cadre-là. Euh, ton, ton. Mais moi j'adore ça en fait parce que j'ai l'impression d'avoir trois ou quatre boulots à la fois. Et, euh, et donc je m'ennuie jamais. Ah ben mais, euh, par contre, euh, ouais, niveau, voilà, je, je, ça, ça bosse pas mal quand même. Euh, C'est vrai que des fois je me dis, euh, je me dis souvent, mais il faudrait que... Enfin, C'est totalement mégalo à me dire ça, mais je me dis, faudrait il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me suive pendant une semaine. Juste pour voir, euh, parce que en fait, je crois qu'il y a à peu près personne qui s'imagine, hormis les gens qui ont vraiment le même type de profil que moi, mais ce que ça représente, c'est pas tant la quantité de travail, c'est la différence de tout ce que oui. je peux faire dans la semaine, quoi. Je fais plein de trucs hyper différents, et, euh, et je crois que c'est ce qui fait que je suis bien dans cet équilibre-là, c'est que, par exemple, je me vois pas, ça, ça arrive hein, dans les fonctions syndicales, quand on monte un peu, etc., où on se retrouve à avoir des décharges quasi complètes ou même complètes. Ouais. Moi, je ne me vois pas du tout lâcher les élèves là, à ce stade. Ce ça, ne ça serait pas impossible J'ai besoin de cet équilibre là, mais, euh, mais du coup, ouais, je fais plein, plein de choses différentes. Ouais, c'est très varié. Et, ouais. là, je je... je... je... je en fait, mais, bah, euh, mais du c'est vrai que les gens n'ont pas aidé de... Voilà, de à quel point ça part dans tous les sens. <rire> parfois, ouais, le téléphone, euh... ouais, il, peut... il sonne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la journée. Euh... Bon, ouais, j'ai eu de la chance Alain, j'ai eu de la chance d'avoir un petit créneau pour l'interview. Ouais, ouais, quand même, on trouve du temps, et puis de toute façon, il y a l'équilibre personnel, parce que euh, voilà, il y, a, il y a deux enfants à la ça. maison, donc ouais. ça, ça met un gros stop, et puis on se dit, bah, j'ai fait aussi ce métier de prof en disant que peut-être bah, j'aurais du temps pour moi, en tout cas, je ne voulais pas être euh, inspiré dans un travail où, où euh, vraiment la vie professionnelle, qui vous bouffe totalement à 70 heures par semaine, et, etc. Mmh. J'ai vu mon père devenir cadre supérieur, et je me suis dit, je ne veux surtout pas ça. Euh, donc, je voulais avoir du temps pour mes enfants aussi. Bon, mm. en fait, hein, comme beaucoup de gens qui ont fait l'enseignement pour avoir du temps, on se rend compte qu'on en a beaucoup <rire> moins que ce qu'on pensait. C'est ça. Euh, je crois qu'on est beaucoup dans cette situation-là et dire non, mais en fait, voilà. Mais, euh, mais clairement, j'essaie aussi de trouver du temps pour pouvoir bien m'occuper de mes, mes filles. Euh, et ça, c'est hyper important. Donc, bah, ouais. on équilibre tout ça. C'est un rythme assez fou. Mais euh, en même temps, c'est euh, hyper stimulant. Quoi. Oui, puis pour être bien dans sa peau, je pense que justement, il faut trouver euh, ces petites doses euh, de bien-être. Euh, voilà. Après, chacun voit euh, midi à sa porte, comme on dit. Il hein, y en a pour qui euh, le métier euh, seul suffira, et puis il y en a d'autres euh, qui se mettront peut-être à faire des podcasts un jour. ce <rire> genre de truc, quoi. <rire> et du coup, sur, euh, sur une journée de profs uniquement, tu peux être amené à avoir combien de classes dans le maximum que tu es fait mmh. Euh, le maximum que j'ai fait, j'ai dû avoir des. Euh, quand j'étais nos titulaire, j'ai dû avoir des journées à 5 ou 6 classes. Je ne sais pas si je suis monté jusqu'à 6-5, c'est sûr, par exemple. D'accord, de niveau. J'ai eu des journées à 8 heures de cours. Quoi. Ouais. Et, euh, voilà. Donc, de là, niveau différents. 14-18. Et avec euh, ouais, pas mal de niveaux différents. Ouais. Quand j'étais ouais. à Nanger, j'avais euh, des cinquièmes, des secondes, des secondes BEP, des Terminal Bac Pro, des premières bac pro. Il euh, y avait tout ça qui se baladait. <rire> euh, donc c'était assez sport. Ah oui. On va dire. Bah, une, fois, une fois arrivé au lycée, c'était quand même. Euh, enfin, une fois arrivé à bondi euh, ça quand même été plus souple. Mais, mais à, au début, ouais, j'avais pas mal de. Quand j'avais moins de décharges syndicales, j'avais pas mal de niveaux différents. Et puis on va avoir des séries. À l'époque, les séries étaient différentes. Puis il y a les filières, il y a les classes technologiques, oui. etc. Donc ouais, plein, plein de choses différentes, de niveaux aussi différents ouais. d'élèves. Ça, c'est chouette. Ouais, bah oui, c'est ce qui fait la richesse de la classe. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ce métier t'a amené à faire sans que tu puisses t'y attendre Alors, sachant que tu nous as parlé du côté syndicat, il y a peut-être d'autres choses aussi que, que tu as fait. Et... Oui, alors, j'essaie de réfléchir. Et là, je me dis Oh là là, j'aurais dû préparer une réponse à cette question. En fait. euh, bravo. Ça me, de, ça me demande de fouiller dans la mémoire. Euh j'ai fait, non mais je me suis retrouvé dans tellement de situations assez in, improbables, euh, ça va de effectivement se retrouver à, à visiter l'Assemblée Nationale avec les élèves, ou à, à une époque à l'atelier Sciences Po, on avait mis en place un tutorat avec des, des conseillers du président de l'Assemblée Nationale, donc, on travaillait à l'époque, c'était Claude Bartolone, qui était du 93, qui était le député de la circonscription, et du coup on travaillait comme ça, euh, donc c'était voilà, assez... Euh, c'est dingue, mais ça va de, effectivement du côté syndical de se retrouver dans des réunions. Euh, voilà euh, Typiquement, moi, je, je m'occupais pas mal des réunions à la, du côté de la région Île-de-France pour les lycées. Donc euh, ça peut être avec euh, Jean-Paul Duchon ou Valérie Pécresse ou euh, mm -hmm. Audrey Pulvar dans le cadre de la dernière campagne qui pose des questions au syndicat. Euh, ça peut euh, je me suis retrouvé pas mal à Sciences Po aussi du coup avec, euh, avec l'atelier Sciences Po à faire des euh, choses. Euh, je me suis retrouvé à jouer dans un, enfin à jouer, non, à être dans un documentaire, parce qu'il y a eu un documentaire qui a été fait, alors pas sur les profs, mais sur les élèves de l'atelier Sciences Po du lycée. D'accord. Euh, donc à être suivi pendant un an par, par une équipe de documentaires. Enfin, c'est des trucs que je n'aurais pas trop pu quoi. Ouais, mais c'est euh, sympa. Et puis, euh... Ouais, c'était bah, super. et puis du coup... Alors pour les élèves, je pense que ça a été bien, ça a motivé aussi certains qui étaient dans le documentaire. Et puis, c'est une super trace de, de ce qu'on fait, en fait. Bien et sûr. Euh, voilà. Parce que beaucoup de gens ont aucune idée de ce qu'on fait, de ce qui se passe. De... Voilà, moi, quand je dis que je travaille à Bombay, la, la première réaction classique, c'est le « Ah, ça va, c'est pas trop dur <rire> ». Et euh, bah, moi, ça fait 13 ans que c'est pas trop dur, en fait, que c'est bien. En fait. bon, le, moi, mes élèves, ils travaillent ouais. dans mon cours et ils sont là. Ils sont... Et puis, ils sont, ils sont super, nos élèves, en fait. Ouais. Tu n'es pas pieds, pied poignées voilà pas du tout c'est un vrai euh, choix euh, et du coup euh, qu'on puisse voir nos élèves au travail dans toute leur richesse, dans toute leur beauté euh, c'est vrai que par exemple ce documentaire il s'appelle Pourquoi pas moi et euh, il était, euh, voilà ça c'est typiquement quelque chose là, je me serais pas, euh, j'aurais pas pensé euh, ça en début de carrière, me retrouver là dedans et puis bah, j'ai été avec mes élèves euh, j'ai fait quelques voyages quand même surtout, euh, surtout au début quand on avait encore les partenariats avec Sciences Po j'ai été à euh, au Sénégal, donc, j'étais à la Nouvelle-Orléans avec mes élèves, j'étais euh, en Irlande. Ah, J'ai fait un voyage en Irlande avec mes élèves et euh, j'étais coincé dans un aéroport avec mes élèves en Irlande. Quelle <rire> euh, <rire> chance un <rire> voilà, Avec un avion qui avait déjà euh, décollé et dans lequel on était censé partir. D'accord. <rire> avec une compagnie aérienne, je vous, je vous conseille ça, se retrouver dans un aéroport euh, à Dublin avec 30 élèves et plus. Un seul, euh, alors ce pas des euros à l'époque, mais si, remarquable, euh, plus un seul euro en poche parce que l'intendante vous a bien dit de tout dépenser avant de revenir <rire> et vous rendez compte que vous n'avez pas le vol. Mais heureusement, c'était une erreur de la compagnie aérienne et du coup, on a fini euh, avec les élèves au Hilton euh, cette, euh, cette nuit-là. Voilà. <rire> C'est des, de de des coups à partir faire euh, j'irai dormir chez vous. Euh. <rire> Version élève. Voilà, ouais. C'est ça, exactement. <rire> à du blanc, ouais, les élèves, c'est quand même toujours particulier. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu lourd à gérer, mais bon. OK. Eh bien, écoute, on arrive sur notre dernière question. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ton pire souvenir ou ton meilleur souvenir de classe euh, ou euh, avec des élèves ou des collègues, je ne sais pas, de ta carrière Jusqu'à maintenant, il y en ouais. aura peut-être d'autres à venir. Hein. Ouais, mais j'espère qu'il y en a d'autres à venir. Alors ça, pour le coup, c'est une question que j'ai essayé de préparer, j'avais vu. Ah, c'est bien. <rire> euh, et maintenant, parce qu'en fait, je n'ai pas du tout réussi à la préparer de manière satisfaisante. Euh, si le, le pire, c'est facile. Le pire, c'était, voilà, wow, j'en ai déjà parlé, c'était cette classe de cinquième face à laquelle j'étais totalement dépassé et, et je me revois mais hurlant, mais littéralement hurlant, et le truc totalement inefficace et inutile et, et en même temps, voilà, complètement, complètement à la rue. Donc ça c'était très dur, et c'est très dur à vivre, et je pense toujours aux collègues qui se retrouvent dans des situations comme ça, c'est très compliqué. C'est mes pires euh... cauchemars, hein. Moi, c'est ce que je cauchemarque en général l'été, c'est mon petit cauchemar d'été, hein. il y a des trucs comme ça. Ouais. Euh, je cauchemarque que j'ai donc une classe que je ne tiens absolument pas, et évidemment ce jour-là il y a trois inspecteurs qui débarquent dans la classe. <rire> <rire> c'est ça, ouais. c'est perdre le contrôle total, <rire> et puis... Euh... Les meilleurs, justement, c'est là où, euh, où j'ai pas bien réussi à préparer, dans le sens où j'arrive vraiment pas à isoler un moment. Mais je dirais que tous les meilleurs moments pour moi, ils sont liés au retour des élèves. C'est que des retours d'élèves sur, euh, bah, en fait, c'était bien d'être dans votre cours cette année, ouais. euh, j'ai appris des choses. Voilà, je me souviens d'un élève qui m'avait euh, offert un livre à la fin de l'année et dedans, il avait mis une lettre et euh, il expliquait qu'il était à deux doigts d'arrêter l'école et que euh, parmi d'autres cours, mon cours lui avait fait du bien pour retrouver du sens. Mmh. Et c'est un élève qui a un chouette parcours qui a une chouette vie intellectuelle maintenant. Euh, voilà, et c'est ce genre de retour qui euh, bah, qui, qui aide à continuer. Et en plus, nos élèves étant, étant très chouettes euh, à Bondi, bah, c'est des retours qu'on a régulièrement. Et mmh. du coup, ça, il n'y a, y a rien de plus précieux. Euh, des fois, je pense qu'ils se sentent un petit peu, euh, peu bêtes des fois, ou un peu gênés, d'oser nous dire ça, ou euh, voilà... De, ça m'arrive d'arriver, puis il y a une boîte de chocolat dans le casier avec un petit mot, merci mmh. monsieur pour cette année, ou des choses comme ça. Et en fait, il n'y a rien de plus précieux que ça. Quoi. Ouais. De savoir que ces élèves, bon, bah déjà ils ont fait du chemin intellectuellement, ils ont appris des choses, mais en plus ils se sont sentis bien, et c'est quelque chose dont ils vont se souvenir. Il y a, y a toute la richesse du métier là-dedans. Ouais, voilà, le meilleur souvenir, c'est toujours, toujours du côté des élèves. Il y en a qui reviennent te voir de temps en temps Oui, ouais, ouais. en plus on a cette chance du coup avec l'atelier Sciences Po, c'est que tous ceux qui sont passés par l'atelier savent que, quand ils veulent, le jeudi de 17h à 19h, ils peuvent venir chaque semaine. Mmh. Donc chaque semaine, il y en a qui viennent, et des fois, il y en a qui viennent toutes les semaines, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas vus depuis 5 ans, parfois depuis 10 mmh. ans, j'ai retrouvé des élèves, voilà, ça fait 10 ans que je ne les avais pas vus, tu fais quoi, tu deviens quoi maintenant, et ils viennent donner un coup de main aux nouveaux élèves. Il y a une espèce de communauté comme ça, et euh, ça, c'est inestimable, en fait, de pouvoir ah, suivre ça. ces élèves, de voir euh, grandir, de les revoir en tant qu'adultes. Euh, c'est génial, quoi. On a l'impression ouais. d'avoir euh, participer hein, avec d'autres hein, parce que ah, c'est pas une impression hein, mais à, hein. à, à semer des graines et que voilà ça, ça a poussé quoi ouais donc ça c'est génial bah, c'est plaisant d'un coup le métier mmh. fait sens exactement exactement mais bah, écoute florent je te remercie énormément pour euh, ce partage de vie et ben bah, de rien merci voilà, à toi de, de, cette, de... cette proposition et ces, ces questions très intéressantes du coup ça permet de, de réfléchir un peu à tout ça bah oui ça permet de se poser et de voir un peu où on en est ce qu'on a vécu et puis euh de continuer à avancer en étant serein aussi, parce que je pense qu'il y a plein de belles choses à venir pour toi encore. Euh, je sais qu'on peut te retrouver sur Twitter, oui. Voilà, donc je mettrai ton lien dans le descriptif. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver on peut me retrouver. Non, essentiellement, effectivement, j'ai juste un, un compte Twitter, bon, que j'alimente beaucoup trop et je passe beaucoup de temps sur Twitter. <rire> mais, euh, non, sinon on remet au lycée Jean-Renoir de Bombi et, et dans mon syndicat, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, voilà, c'est d'autres fonctions encore. Euh, c'est déjà pas mal, en fait. Ok. Et eh ben, écoute, je te remercie encore. Et puis, je t'en prie. À très bientôt sur les réseaux alors. Ça marche, à bientôt.